des les modalités de gouvernance les ressources les les bah du coup peut-être je vais te demander de te présenter pour commencer et nous dire aussi ce que tu ce que es venu faire par rapport au FSM. d'accord alors donc, euh, eh bien moi je m'appelle Chantal Delmas, je suis du réseau européen euh, Transforme euh, qui est un réseau qui s'est créé euh, au sein des forums euh, sociaux. Euh, ce sont des, des gens et des organisations euh, à gauche qui, qui le composent, on va dire à gauche de, de la social-démocratie pour faire euh, vite. Et euh, donc ce réseau s'est créé euh, dans les années euh, 2000 et après il y a eu la création, peut-être aussi grâce un peu euh, aux forums euh, sociaux, euh, de, du Parti de la gauche européenne. Et le Parti de la gauche européenne euh, a souhaité euh, avoir une fondation et donc elle avait deux choix, soit prendre une fondation euh, qu'elle aurait créée toute pièce, soit faire appel euh, à nous qui étions... À la fois dans le mouvement social et à la fois dans le domaine du politique. Donc, au sein du Forum social mondial, nous avons plusieurs séminaires, dont certains sur les communs, on pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. On en a un aussi sur les questions de migration, parce qu'il nous a semblé important, venant ici, de faire le lien entre les, problèmes, les problématiques de migration en Europe et celles aux États-Unis et aux états unis et dans le, sur le continent américain et créer des nouveaux réseaux qui n'existent peut-être pas euh, forcément encore. Et on a aussi un, un séminaire sur la question de la guerre et un autre sur la question euh, du mouvement social et politique. Cr comment créer une alternative euh, Bon, tout le monde sait qu'il y a une crise du politique et euh, c'est un autre sujet que l'on traite à chaque forum, c'est euh, euh, voilà, euh, face à la crise de civilisation et la crise du politique en général, politique avec un grand P, euh, comment recréer euh, d'autres forces en capacité de créer une alternative Et donc, à ce titre, je pense que la question des, des communs euh, peut être euh, un point fort euh, euh, de l'alternative qui pourrait faire que les gens se bougent euh, globalement pas uniquement de manière parcellaire. Alors justement, ça m'amène en fait à deux questions. Alors la première, c'est, tu dis, vous avez une activité spécifique sur les communs là dans le FSM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment transforme, c'est justement emparer de cette question des communs Et du coup, quel type d'action ça vous amène aujourd'hui à avoir sur ce, ce sujet-là Alors, euh, bon... Avec euh, la crise, bon, on, la crise euh, euh, financière, enfin la crise du capitalisme qui aussi, enfin, notre, est aussi, c'est nous qui la subissons, euh, plus euh, bon euh, l'absence euh, euh, aujourd'hui de modèle par rapport à l'échec du bloc socialiste, enfin je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais euh, voilà, il y a un problème de. Euh, tout le monde dit on est en panne de projet. Et euh, par exemple, le mot communiste euh, fait fuir les gens, alors que c'est un mot dans lequel il y a le mot commun à l'intérieur. Donc, donc euh, il me semble, moi, que euh, la question du, du commun euh, peut être un élément euh, majeur d'un projet alternatif et donc intéresser l'ensemble du euh, du monde politique, et euh, du monde politique au sens large du terme, et, et euh, intéresser euh, tout le monde pour construire un projet alternatif, qui ne soit pas seulement une niche, euh, quand je parle de niche, c'est. Euh, Faire un petit commun dans une ville euh, par rapport à la question de l'eau, euh, euh, ou alors euh, monter une petite coopérative à quatre ou cinq personnes. Mais comment, euh, dans les grandes entreprises, par exemple, comment dans, sur les questions de santé, on peut s'emparer des questions euh, en les en le voyant dans le sens de, de commun. Alors, euh, il y a plusieurs écoles. Dans, sur les communs, euh, moi, je suis assez sur euh, ce qu'ont qu défini euh, euh, Pierre Dardot et Christian Laval euh, sur la question que euh, les communs, euh, c'est avant tout une construction euh, sociale, qu'il n'y a pas de commun en soi. Donc Effectivement, je comprends qu'on puisse parler de bien commun, mais pour moi, la construction des communs peut s'appliquer à tout, euh, tout travail humain, en fait, euh, toute socialisation, quelle qu'elle soit. Et alors, euh, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur euh, comment l'émergence des communs euh, peut participer, justement, à cette, euh, fin, ce qu'on peut vouloir comme une transition euh, vers un, une société post-capitaliste euh, Concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre des communs enfin... euh, Concrètement, bon déjà il y a des expériences qui existent, parce que bon, effectivement, je ne suis pas pour que les communs restent dans les niches, mais s'il n'y avait pas de niche pour montrer. Le chemin à suivre, on serait complètement dans le vide. Alors, ce qui me paraît important dans la, dans la question du commun, c'est que euh, ça défend le, le droit d'usage et que ça s'inscrit euh, contre la propriété euh, privée euh, capitaliste. Et je pense que si on arrive à dire que, y compris dans les institutions, nous devons faire passer ce droit d'usage avant le droit de propriété capitaliste, c'est un renversement total de paradigme et de société. Ça va contre la société de marchandisation telle qu'on l'a actuellement. Et je pense que si on présente les communs comme ça... Euh, y compris euh, les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, peuvent s'en saisir. Par exemple, on voit Sanofi qui fait, euh, euh, sur la question du médicament, euh, enfin pas, pas le groupe, mais les, mais les salariés de Sanofi qui s'en emparent en, en en pour parler du médicament comme un bien commun et, et donc qui ne peut pas être marchandisé de la manière dont il est et qui remettent en cause justement euh, le droit de propriété privée. Mmh. Alors justement, tu parles de euh, si on arrive à faire rentrer les communs de cette façon-là dans, dans les institutions. Alors j'ai envie de te demander justement les institutions euh, européennes euh, et du, du point de vue de Bruxelles par exemple, mmh. euh, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce qui se passe, euh, comment ça se passe par rapport aux communs ben, je pense que pour l'instant, les, les... Alors, à mon avis, la question, le, y compris le capitalisme n'est pas insensible à la question des communs et à la question des, de, de la solidarité, parce qu'il s'aperçoit qu'il euh, euh, qu n'y a plus d'adhésion à leur, à leur système euh, d'être le meilleur, d'être le plus compétitif, etc. Donc... Il y a une volonté de récupération de cette question des communs qui existe, y compris dans, dans le monde néolibéral. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on doit euh, vraiment se l'approprier et ne pas euh, laisser le capitalisme s'emparer de, de cette chose. À mon avis, pour l'instant, au niveau des institutions européennes, euh, je pense que Elisabeth comme aussi, a dû vous en parler. Bon, ils ont décidé de créer un, un intergroupe là-dessus, mais on ne peut pas dire qu'ils prennent cette question très au sérieux euh, pour l'instant. Euh, donc je pense que c'est encore une niche. Mais euh, pour moi, les communs, euh, c'est vraiment une question de lutte de classe. Donc on ne va pas les avoir comme ça. Ils ne vont pas nous donner euh, des institutions euh, euh, si, si on ne demande rien ou si on leur dit gentiment on va faire quelques réunions au Parlement européen. Il faut vraiment qu'il y ait une bataille pour arriver à ce que le droit d'usage soit dominant et que euh, le, la, la propriété privée euh, capitaliste, je, je, je le précise toujours parce qu'après les gens vont avoir peur euh, s'ils ont un petit pavillon que les communs remettent en cause euh, le fait d'avoir leur petit pavillon euh, donc euh, que, que ce droit-là, que, que ce droit de propriété ne soit plus dominant. D'ailleurs c'est enfin. Rousseau l'a dit bien avant moi, la, la, la propriété c'est du vol, Mais en fait il y a eu une exclusion de, euh, de tout ce qui était euh, commun, et, et ça continue, parce qu'on voit bien, par exemple, dans, dans la question de l'accaparement des terres, euh, tous les nomades qui ne peuvent plus vivre parce que euh, voilà, on privatise toutes les terres. Donc ce qui a existé chez nous il y a longtemps euh, continue à perdurer, et donc c'est de ça dont il faut se débarrasser. Mais, euh, je pense qu'il y a aussi une question de... Euh, dans, dans nos têtes, ça n'est pas clair. Comme dans les entreprises, euh, les salariés peuvent dire euh, « euh, ben, on ne peut pas vivre sans patron parce que c'est eux qui ont l'argent ». Euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans, sans la propriété privée. Non pas parce qu'ils la défendent à tout prix, mais parce que c'est totalement intériorisé. En fait, on a une aliénation mentale sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça que le travail des communs n'est pas un travail facile. <rire> voilà, en résumé. Euh... <rire> Et euh, pour revenir un peu en arrière, euh, dans les relations à la gauche politique, euh, oui. Donc, euh, enfin, surtout à partir de Transform, dans un sens, enfin, t'es la personne idéale à qui je peux poser cette question. <rire> comment ça se passe euh, la réception de l'émergence des communs euh, Est-ce que justement, c'est un peu comme ça se passe avec les institutions, c'est-à-dire, c'est-à-dire pour l'instant, ça se passe pas vraiment, quoi. Euh, enfin, comment ça se passe, c'est-à-dire d'un côté à la fois avec euh, la gauche politique en général, et puis ensuite avec euh, bah, les différents euh, différentes organisations euh, politiques, euh, ouais. tu vois, en Europe, pour ce moment, les, les, tentatives, et les, les, ouais, les tentatives, les échecs, les, les, les essais que les gens font. Est-ce que tu, tu vois qu'il se passe quelque chose avec les communs ou est-ce que tu vois qu'il peut se passer quelque chose Enfin, comment ça peut se passer euh, Je vois qu'il peut se passer quelque chose. Euh, mais c'est vrai que quand on fait un peu... Le... Le genre de démonstration que je viens de faire, c'est-à-dire de dire euh, euh, le mot communisme ne, ne marche plus du tout. Par contre, si vous dites commun, il y a possibilité d'être entendu et il y a possibilité de faire quelque chose qui ressemble à la société que vous projetez vous-même. Ils sont d'accord. Mais souvent, en fait, euh, il y a un discours euh, de solidarité, de, euh, de justice sociale, etc. Et on s'arrête à la prononciation du mot « commun » et on ne va pas euh, élaborer, chercher une élaboration euh, plus en avant de la question des communs. Et c'est vrai que, euh, bon... Euh, euh, mais c'est pas uniquement dans la gauche européenne euh, je, en France je vois euh, y compris dans les groupes les plus à gauche euh, ils sont beaucoup sur la défense des acquis, des anciens acquis donc euh, une position défensive mais euh, pour moi le commun l'avantage c'est que c'est une position offensive C'est voilà, on crée du projet et, et c'est vrai que c'est une bataille y compris au sein de la gauche qui n'est pas encore gagnée elle, elle pénètre de plus en plus euh, les les esprits, mais euh, il y a encore beaucoup de, de travail à faire euh, là-dessus. Euh, ça fait quand même le troisième euh, Forum Social Mondial où Transform présente euh, des séminaires sur la question des communs. Euh, on a sorti des documents sur, euh, qui sont sur le, le réseau Transform. Donc petit à petit quand même, euh, les idées font leur chemin, mais je trouve que c'est quand même euh, assez lent euh, par rapport à la panne du projet. Parce qu'en fait, tous les gens de gauche sont d'accord pour dire qu'on est en panne de projet. On est en panne, mais oui, mais il faut se saisir d'autres choses, et là, il y a une difficulté, euh, parce qu'on est encore, dans la, euh, à mon avis, dans, dans l'image que avant c'était mieux, et que le, le enfin, la société, euh, avec des services publics, euh, le compromis de 45 euh, en France, par exemple, euh, voilà... les. En, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette mentalité-là, et donc dans le welfare state, en fait. Et, et, et donc, euh, c'est pour ça que c'est difficile, quoi, je pense. Mmh. Une dernière question, alors, sur euh, un sujet qui est revenu ce matin dans les discussions, c'était la question des échelles d'intervention. Quand on réfléchit à l'entrée en politique des communs, euh, en fait on voit que selon les personnes, euh, on ne pense pas les choses à la même échelle. Des gens sont à des échelles très locales. Il euh, y a la question des municipalités qui a été beaucoup discutée, dans des pays où il y a des initiatives avec les communs dans, enfin, dans les villes. Euh, mais par exemple, il y a aussi la question du Parlement européen. Y a, euh, certains disent qu'on ne peut pas... Ne pas être en interaction avec les États sur cette question-là On ne peut pas juste euh, en fait, faire des initiatives euh, locales de communs. Euh, on doit euh, d'une certaine façon articuler en fait, ces différentes échelles. Qu -ce que, quel point de vue tu as là-dessus J'ai un point de vue, mais euh, je pense que là, tout est à construire encore. Quoi. Euh, bah, je suis assez sur la position d'Ardo et Laval qui parlent de fédération des communs. Mais c'est pareil, quand on a dit ça, après, euh, comment on construit cette fédération des communs euh, donc, euh, euh, nous, en fait, c'est un peu là-dessus qu'on travaille à Transforme. C'est euh, euh, quelles institutions du commun il faudrait euh, créer, tout en sachant bien que ce n'est pas uniquement mettre sur papier, mais c'est de, de la lutte de classe pure de créer ces, ces institutions. Et, euh, et aussi une difficulté à... À coordonner les différents niveaux d'intervention, c'est pas quelque chose de facile mais euh, on ne peut le faire que dans l'expérimentation et euh, entrecouper de, euh, de, de, de phases de réflexion sur les institutions euh, je, je pense pas qu'il y a une recette, euh, une recette miracle pour arriver à ça enfin, dans l'idée globalement je pense à Fédération des communs euh, alors il y en a qui parlent aussi de planification écologique et démocratique dans le, dans socialisme qui pourraient aussi... Enfin, je pense qu'il y a un truc entre ces deux choses-là, parce que quand on dit le terme planification, ça y est, les gens disent on va être commandé d'en haut. Mais une planification, elle peut ne pas être commandée d'en haut. Ça dépend comment on organise les différents niveaux de, de pouvoir. Bon, ça, c'est des questions, voilà. Moi, c'est ça que je voudrais, qu euh, sur lequel on avance réellement, c'est pas ça, mais c'est le défi de, de notre siècle, je pense. Voilà.